Bonjour à tous, moi c'est Camille de la chaîne Bicam. Aujourd'hui, je vous fais cette vidéo pour vous présenter l'objectif de ma chaîne YouTube. Mais tout d'abord, je voulais vous souhaiter une bonne année 2019. J'espère que celle-ci sera remplie de bonnes choses. En tout cas pour moi, je pense que 2019 sera une bonne année au niveau professionnel, je l'espère, au niveau personnel, j'en suis sûre. Mais c'est pas le sujet de notre vidéo. Cela dit, je vais quand même vous présenter quelques-uns de mes projets pour 2019 à la fin de celle-ci. Alors, comme je vous le disais, je m'appelle Camille, j'ai 27 ans, j'habite Bruxelles. J'adore filmer, j'adore faire du montage et j'adore faire des vidéos. Et du coup, cette chaîne YouTube aura pour objectif de vous présenter mes réalisations. Si vous êtes à la recherche de quelqu'un pour filmer votre mariage, mais un événement professionnel, un team building, un clip musical ou que sais-je, je suis probablement la personne qu'il vous faut. Mais pour ça, je vous invite à aller voir mes réalisations et à vous faire votre avis par vous-même. J'ai un autre objectif pour cette chaîne YouTube, ce serait de partager avec vous ma passion, de partager des conseils sur du matériel, des conseils pour filmer, des techniques de montage et plein d'autres choses. J'ai plein de projets, j'ai plein d'idées. J'ai d'ailleurs une vidéo ici en janvier qui va sortir, c'est un clip de danse. Alors je vous rassure, c'est pas moi qui danse. J'ai une autre vidéo qui va sortir en février. C'est une vidéo reportage sur belle que j'ai créée il y a quelques années avec d'autres jeunes. C'est une belle qui vient en aide aux sans-abri, mais tout ça sera expliqué dans la vidéo en question. J'ai envie de vous faire des vidéos pour vous présenter un trépied, pour vous présenter une lampe pour caméra et plein d'autres choses. L'année 2019 va être chargée. Si tu veux me soutenir, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à t'abonner. Ça fait plaisir, ça motive. Je te dis à bientôt et n'oubliez pas, souriez quand vous filmez.